Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Allez, aujourd'hui on est sur un nid de frelons asiatiques dans une cabane. Vous allez voir qu'il est très très mal placé. Je vais vous montrer de loin, parce qu'il y a des vailles vient en hein, pagaille. Ici, là, il y a un drap. Et dans ce drap, apparemment, il y aurait un nid de frelon. Euh, ils ont rangé le sapin de Noël apparemment. Il y aurait un nid de frelons là-dedans. Donc je vais m'habiller. Préparer ça. Oh, oh, oh, oh. C'est parti pour le combat eh, On va regarder ça bon, Le client m'a demandé de lui ramener sa rallonge. Il y a un peu le bordel, mais trois falloir que je fasse de la place. Voilà, ça c'est fait déjà. <rire> voilà. Déjà ça bouge, ça bouge déjà. Ils sentent les vibrations. Que je... ouais, ça bouge. Vous allez voir les dédés Là, il y a de l'attaque, il y a de l'attaque. C'est vraiment dangereux. Regardez-moi ça. Regardez le nombre de frelons. Encore un endroit particulier. Les frelons indiquent, attention, très dangereux. Ne jamais faire soi-même. Là, ils sont sur le micro, en train d'attaquer le micro, c'est impressionnant. N'oubliez pas de mettre des écouteurs. Vous allez voir, le son des frelons, c'est quand même impressionnant. Allez, on va mettre la poudre. Vrai Il faut laisser agir. Tiens, regardez les véhicules. Il pas que des frelons, regardez. Il y a des petites guêpes aussi. Un peu partout. Il va falloir faire attention parce qu'ils vont me suivre. Bon, voilà, les dédés, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Vous avez vu, les flancs, ils sont dangereux. L'asiatique est dangereux, il se place n'importe où. Donc faites attention où vous rentrez. Regardez les va Allez, n'hésitez pas à noter la petite vidéo, un petit commentaire, un petit pouce bleu et je vous dis à très bientôt les dédés. Oh, oh.